Bonjour, c'est Tony, et dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de te proposer un commentaire d'un fil qui a été publié sur Twitter par Athéologien. Athéologien dit « Il y a certaines choses qui existent, pour tout le reste il y a les religions, vulgarisateur d'athéisme, examinateur de croyances ». Je suis également très intéressé par le sujet de la vie après la mort. Je suis moi aussi examinateur de croyances, notamment à la lumière de l'épistémologie, la critique des sciences et de la connaissance de manière générale. Donc je me propose ici de faire un, un, petit, un petit éclairage, des petits commentaires personnels qui n'appartiennent donc qu'à moi sur ce qu'a pu écrire un théologien sur le sujet de la vie après la mort. Alors commençons. Il n'y a pas de vie après la mort, la trajectoire d'une personne s'arrête avec sa mort. C'est dommage ou pas, mais il en est ainsi. Voici un long thread résumant les principales raisons qui permettent de l'affirmer. D'abord une précision pour les tatillons, évidemment il est impossible d'acquérir une certitude scientifique absolue sur ce sujet. On ne peut pas démontrer l'inexistence d'un état, mais on peut démontrer que cet état n'aurait aucun sens et aucune raison d'exister. Alors là c'est intéressant parce que d'entrée de jeu, un théologien euh, se désolidarise quelque part de la méthode scientifique, en expliquant, voilà, la, la, la science quelque part, il reconnaît que la science n'a pas du tout statué sur le sujet de la vie après la mort, euh, le, le sujet de la conscience, hein, puisque c'est ce dont il s'agit, est toujours euh, plus ou moins à l'étude, euh, mais il n'y a, a pas de consensus, il n'y a pas d'affirmation, voilà, la science n'a pas tranché, euh, donc il le reconnaît lui-même. Par contre, il dit, et c'est intéressant, je vais vous démontrer, on peut démontrer, donc je vais vous démontrer que ça n'a aucun sens, aucune raison d'exister. Et euh, euh, vous allez voir qu'il n'y euh, a pas besoin d'aller très loin, il s'appelle athéologien, il, fait, il est vulgarisateur de l'athéisme, donc il appartient à un paradigme qui s'appelle l'athéisme. Voilà, c'est le premier point qui est important. Le deuxième, et on va s'en rendre compte très vite, athéologien et matérialiste. Encore un autre paradigme qui souvent marche main dans la main avec l'athéisme. La, le matérialisme, la doctrine matérialiste, ou le paradigme matérialiste, sous-tend l'idée qu'il n'y a que de la matière. Donc ça va être intéressant de regarder un peu... Euh, bah, ce qu'il dit sur la vie après la mort. Personne ne peut démontrer que je ne vais pas me réincarner sur une exoplanète dans 50 000 ans sous la forme d'une poêle à frire. Mais on peut déconstruire cet énoncé pour montrer qu'il n'a aucun sens. Il en va de même avec la vie après la mort. Bon là, il fait un peu ce qu'on appelle un homme de paille. C'est assez classique euh, comme technique euh, de, de sophisme. Euh, il sort une, un énoncé qui est complètement farfelu et il dit euh, « On ne peut pas vraiment démontrer que ça soit vrai ou pas. » Mais euh, bah c'est un peu pareil pour la vie, euh, la vie après la mort, on peut juste montrer que ça n'a aucun sens sans vraiment pouvoir déconstruire l'énoncé. Alors, il dit « aucun indice, aucun début de preuve scientifique, aucune démonstration rationnelle, juste la peur humaine du terme ». Voilà, il faut savoir qu'il parle de lui, un théologien. il n'a eu aucun indice, il n'a pas eu de preuve scientifique satisfaisante selon ses propres critères. Et aucune démonstration rationnelle, bah c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, mais euh, il est athée, il vulgarise l'athéisme, c'est quelqu'un qui adhère vraiment très fort à, à ce paradigme et à celui du matérialisme. Est-ce qu'une démonstration rationnelle va suffire pour lui faire remettre en cause, en question en tout cas, euh, ses certitudes Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, je me propose de faire une démonstration rationnelle. Donc quand je dis euh, aucun début de preuve scientifique, bon bah. Que dit la science à ce sujet Depuis l'amélioration des techniques de réanimation dans les hôpitaux notamment, on a quand même une recrudescence manifeste des témoignages de personnes qui relatent avoir fait des expériences de mort imminente. On a des personnes qui expliquent s'être vues au-dessus de leur corps, avoir pu se déplacer donc sans leur corps physique mais dans les couloirs de l'hôpital, avoir eu accès à des informations qui s'avéraient être vraies en les confrontant ben, à... Voilà à ce qui s'était vraiment passé en, en demandant au personnel hospitalier ou autre. Il y a des cas d'expérience de mort imminente qui sont assez connus. Je pense au cas, par exemple, de Nicole Dron. Je ne la connais pas personnellement, Nicole Dron, Elle pourrait mentir, euh, mais c'est quand même intéressant euh, euh, de voir qu'il existe ce type de témoignage. Bien entendu, quand on a une approche sceptique, le témoignage est le plus bas niveau de la preuve. Donc, ce n'est pas le témoignage de Nicole Dron ou... Euh, euh, le fait que Nicolas Freyce, par exemple, explique pouvoir sortir de son corps, qu'il été testé par des scientifiques, et que manifestement il y arrive, qui soit une preuve pour l'individu, et notamment pour un théologien. Et bien entendu, il y a de nombreux sceptiques, de nombreux athées, de nombreux matérialistes qui sont venus mettre en doute le protocole de cette étude, en disant qu'il avait sa montre connectée, qu'il avait pu tricher, etc., Continue. La première raison évidente d'écarter une vie après la mort, c'est que notre personnalité s'incarne dans un corps. Ce corps affecte et détermine à tous les degrés qui nous sommes. La personnalité ne peut donc pas survivre à la disparition matérielle de ce corps. C'est intéressant parce que là, déjà, on, un théologien euh, ne suit même pas le, la logique scientifique. Il n'y a pas de personnalité qui s'incarne dans un corps. Je ne sais pas d'où il tient ce, cette théorie. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Euh, l'ego, en fait, donc la personnalité, l'ego, se développe euh, chez le nourrisson et le bébé. Dans ses premiers moments de vie, le bébé, dans son environnement, va développer une personnalité. Cette personnalité, euh, bah, ça va se manifester par des goûts et des préférences personnelles, donc personnelles en lien avec la personnalité. Il n'y a pas de personnalité qui descend du ciel, s'incarner dans un corps. C'est assez drôle parce qu'il aurait remplacé personnalité par âme et on aurait eu euh, tout de suite, euh, voilà, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte C'est un spiritualiste C'est un idéaliste C'est un religieux Donc là, il est en train de dire que c'est la personnalité, donc l'ego qui vient s'incarner dans le corps. Pas du tout. La personnalité se développe. Le bébé, quand, donc, euh, bah, le nourrisson, ne fait pas la distinction entre lui-même, ce qu'il est, donc son identité, et euh, sa réalité, son environnement, et donc sa mère. Il y a un corps qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne contrôle pas, en tout cas pas correctement, et euh, bah, la personnalité, euh, elle va se constituer au fur et à mesure de ses expériences personnelles. On va lui donner, euh, par exemple, à manger quand il va grandir, on va lui donner à manger des carottes à la vapeur, il va dire, euh, il, va, il va faire une moue de dégoût, <rire> parce qu'il ne va pas aimer ça. Donc, ça va constituer petit à petit sa personnalité. Tiens, tel bébé, on va l'appeler Barnabé. Barnabé n'aime pas les carottes à la vapeur. On va lui donner une glace au chocolat. Euh, il va euh, sourire, euh, euh, la dévorer. On va dire, bah, Barnabé a une préférence personnelle pour le chocolat plutôt que les carottes à la vapeur. C'est comme ça que se constitue la personnalité. Il n'y a pas d'incarnation de la personnalité dans le corps. C'est une erreur. Comprenons bien. Il ne s'agit pas d'une prétention métaphysique concernant la matière et l'esprit, l'âme, etc. Il s'agit d'une prétention sur ce qui définit une personne en tant que sujet. Je ne sais pas ce que voudrait dire « je » indépendamment de mon corps. C'est là toute la source du problème. C'est la raison pour laquelle j'interviens. Je me permets de le faire parce que j'ai été matérialiste et je comprends très bien ce qu'a théologien veut dire. Il dit que ce que je suis, moi, c'est profondément corrélé au corps. Je suis mon corps quelque part. Je ne suis pas séparé de mon corps. Donc quand le corps meurt, il n'y a aucune raison que je survive. Et du point de vue donc du matérialiste en méthode, ça a complètement du sens de dire ce qu'il dit. Mais en fait, il commet une erreur dont il n'a pas conscience. L'erreur, c'est une erreur qui s'appelle l'identification à la forme. Il y a une confusion entre sujet et objet de perception. Objet, objet perçu. Vous n'êtes peut-être pas très familier de ces termes, mais c'est vrai qu'en Orient, l'objet de perception, ça va être par exemple une pensée, une sensation physique, une émotion. Alors qu'en Occident, on a tendance à dire qu'un objet, c'est par exemple un porte-monnaie, un cahier, une voiture, ce sont des objets, une chaise, etc. Alors qu'en Orient, dans les enseignements, la plupart du temps, quand on parle d'objet, on peut parler d'une sensation physique, d'une émotion, d'une pensée et le corps lui-même est défini comme un objet ça c'est complètement euh, inhabituel pour, pour, pour nous quand on a été, quand je dis nous, quand on a été on a grandi, évolué dans un environnement occidental donc euh, se prendre pour le corps c'est une identification du sujet qui perçoit avec l'objet perçu j'aime bien utiliser cette métaphore imaginons que je sois dans un couloir d'hôtel, il y a des chambres d'hôtel de part et d'autre, je passe mon œil à travers l'œil de la serrure, en tout cas je, je, je regarde à travers la serrure, qu'est-ce que je vais voir Bon déjà ce que je fais n'est pas, <rire> pas très indiqué, c'est très mal poli, euh, mais c'est pas le sujet. En regardant à travers la serrure, je vais voir le contenu de la chambre, le contenu de la chambre c'est quoi bah, Peut-être que je vais voir une télévision, un lit, un tapis, un téléphone, par exemple. Tout ça, ce sont des objets que je perçois. Le sujet, c'est celui qui est en train d'observer à travers la serrure. Et donc l'erreur qui pourrait être commise, c'est de dire, je perçois le lit dans la chambre d'hôtel, et ça c'est moi. C'est une erreur. Là, ça nous semble complètement inadmissible. On se dit, mais il faudrait être stupide pour se prendre pour ce que l'on observe. Et c'est exactement la même erreur qui est commise par les matérialistes, euh, c'est de se prendre pour ce qui est observé. Et le corps fait partie des objets de perception, le corps est observé en cet instant. Vous pouvez observer votre corps, ce que vous êtes, donc le sujet qui observe le corps, le corps est un objet perçu. L'erreur qui est faite c'est de se prendre pour ce, ce corps, de croire que c'est notre identité et de ce fait ni la raison, c'est totalement illogique et irrationnel qu'il persiste quelque chose quand le corps va mourir, si je me prends pour le corps, bah c'est logique c'est un peu comme si je me prenais pour ma voiture quand ma voiture sera détruite si je me prends pour ma voiture bah, je suis détruit avec elle mais c'est oublier ce que je suis en tant que sujet ce que je suis c'est ce qui perçoit Sujet, ça fait souvent référence à la notion d'identité, et il a utilisé euh, cette expression que j'aime beaucoup, « qui nous sommes ?». Donc ça va être très intéressant de, de continuer à, à, à voir ce qu'il dit euh, avec cet éclairage qui est celui de, de la et, et de l'éveil spirituel quelque part. Parce que l'éveil spirituel, c'est la reconnaissance de ce que je suis. Ce que je suis n'est pas le corps, ce que je suis n'est pas la pensée, ce que je suis n'est pas un objet. Ce que je suis, c'est ce que je suis. C'est le sujet qui perçoit. À chaque instant de ma vie, « je » est essentiellement constitué d'une accumulation de souvenirs et de réflexes présents dans mes mémoires. Ces mémoires sont matériellement stockées dans mon cerveau. Elles évoluent en permanence, redéfinissant constamment ce que je suis. Alors là, c'est intéressant parce que euh, je suis en partie d'accord avec lui. Le « jeu dont il parle, c'est l'ego. Et il dit qu'il est constitué d'une accumulation de souvenirs. Alors ça, c'est très vrai. C'est-à-dire que si on reprend mon exemple du nourrisson de tout à l'heure, le bébé va, se constituer, euh, va vivre des expériences et il va euh, retenir de ces expériences des issues positives ou négatives, agréables ou désagréables. Si le bébé pose sa main sur la plaque chaude du four, il va retenir que cette expérience était désagréable. C'est comme ça qu'il apprend. On dit « on apprend de notre expérience ». Là, l'expérience est désagréable. L'enfant hein, le bébé, l'enfant va retenir qu'il faut faire attention à ne pas toucher la, le, la plaque du four à nouveau. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que lui dit « réflexe présent dans mes mémoires ». Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Le réflexe n'est pas présent dans les mémoires. Si l'enfant le, touche la plaque du four, il va y avoir instinctivement réflexe. C'est automatique. C'est instinctif, c'est chaud, ça brûle, ça fait mal, il y a un retrait instinctif immédiat de la main qui est brûlée. Donc ça n'est pas présent dans les mémoires. Je n'ai pas besoin d'aller m'électrocuter pour que ma main soit retirée aussitôt que la douleur est ressentie, perçue. Le corps est intelligent. Le corps n'a pas besoin de la réflexion logique pour agir. Donc c'est là où c'est intéressant de voir que, non, les réflexes ne sont pas présents dans les mémoires. Ce qui est présent dans les mémoires, c'est éventuellement les souvenirs d'expériences passées et qui vont conditionner mon comportement. Je ne vais plus m'exposer me, à des plaques brûlantes du four, si j'ai été brûlé une fois. En tout cas, je vais être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus attentif. Mais si, par exemple, la plaque du four était dissimulée quelque part, et que par mégarde, sans savoir qu'elle est là, je m'asseyais dessus par exemple, et ben, automatiquement il va y avoir un bond, je vais faire, je vais bondir, parce que la douleur va provoquer un mouvement de mon corps pour me mettre, pour, pour m'éloigner de ce danger, ce qui est perçu comme un danger. Voilà, donc le, les réflexes ne sont pas du tout présents dans les mémoires, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Ces mémoires sont matériellement stockées dans mon cerveau, bon bah ben, là c'est complètement le paradigme matérialiste qui voit le cerveau comme une unité de stockage, enfin comme une zone de stockage, euh, c'est pas tout à fait euh, c'est pas tout à fait vrai mais euh, le matérialiste ne peut pas l'entendre parce que c'est ce à quoi il adhère il ouais. croit que le cerveau est responsable de la conscience il ne s'est pas réalisé en tant que sujet qui perçoit il n'a pas réalisé qu'il n'était pas le corps que le corps était un objet tant qu'il n'y a pas eu cette réalisation qui ne peut être que subjective empirique il se prendra pour le corps et donc il se prendra pour le cerveau, et euh, il aura l'impression que ces mémoires sont stockées dans le cerveau. Qu'est-ce qu'une mémoire Qu'est-ce qu'un souvenir C'est une pensée imagée. Depuis l'instant présent, je suis capable de me souvenir de la fois où je me suis brûlé la main, par exemple. Je me suis brûlé la main en faisant sauter des crêpes avec ma grand-mère, ça a été une expérience désagréable, mais ça n'est pas stocké dans mon cerveau. Un, c est, c est, c est ça c'est ce que je crois quand j'adhère au matérialisme et je croyais à la même chose je croyais que les mémoires étaient stockées dans le cerveau en vrai ce qui se passe dans l'expérience c'est qu'il y a un objet de perception qui est la pensée le mémo, la, la mémoire, le souvenir donc une pensée imagée qui me ramène à ce souvenir mais euh, si, si euh, ce qu'il disait était vrai ces mémoires sont matériellement stockées dans mon cerveau, elles seraient intactes alors qu'on se rend bien compte qu'un souvenir, plus le temps passe et plus il est dégradé. Il peut être embelli, mais il peut se dégrader. Je n'ai plus, par exemple, aucun souvenir de la manière dont ma maman euh, euh, était habillée ce jour-là. Alors que pourtant, quand je me suis brûlé, elle était à côté de moi. Je n'ai plus de souvenir de comment j'étais habillée. Je n'ai plus souvenir de plein de détails. Si ces mémoires étaient stockées dans mon cerveau... Euh, quand j'enregistre un document Word sur la mémoire physique de mon ordinateur, quand je le rouvre deux ans après, il est identique. Alors que là, on voit bien que ça n'est pas le cas. Il y a une dégradation du souvenir. Elles évoluent en permanence, redéfinissant constamment ce que je suis. Alors, c'est pas les mémoires qui évoluent en permanence. Il y a des expériences, et ces expériences participent effectivement activement à, à définir ma personnalité. Un enfant qui a été battu, euh, ne va pas développer la même personnalité qu'un enfant qui a grandi dans un environnement plutôt aimant. Euh, C'est vrai que bah, les souvenirs ne vont pas être les mêmes. Quand on va demander à un enfant qui a été battu de parler de, de ses souvenirs, il ne va pas avoir la même réaction euh, émotionnelle qu'un qu petit garçon euh, qui a été euh, aimé, chéri par ses parents. Donc, euh, ce ne pas les mémoires qui évoluent en permanence. Euh, ça ne redéfinit pas constamment vraiment ce que je suis ce que je suis en tant que sujet qui perçoit. Et non, le, la mémoire, le souvenir, c'est un objet de perception. Donc là, il y a encore une fois la confusion entre sujet et objet. J'expliquerai en détail ce que j'entends par ce que je suis. Le terme mémoire doit être compris au sens large. Il inclut toute forme de disposition acquise, même instinctive. Ben non, Et non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. J'ai pas la mémoire. C'est pas de la mémoire. Quand je me brûle pour la première fois et que mon bras est retiré, c'est pas une mémoire, c'est un instinct, c'est un réflexe. C'est le corps, c'est l'intelligence du corps qui prend le relais. C'est désagréable, c'est retiré aussitôt. Ma personnalité est aussi affectée par d'autres dispositions corporelles. Nervosité, cinq sens, contraintes physiques, etc. Euh, bah, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une personne qui, euh, à qui il manque un bras, va ben nécessairement avoir une expérience de la réalité différente. Donc, euh, sa personnalité est affectée. Probablement, c'est vrai, une personne handicapée ne va pas développer la même personnalité qu'une euh, personne en parfaite santé. C'est tout à fait logique. Mais il faudrait définir, encore une fois, est-ce que ce qu'est cette personne, c'est son handicap. Le corps est affecté. Il lui manque un bras, par exemple, ou elle peine à, à marcher. Mais est-ce que L'identité véritable de cette personne handicapée est son corps handicapé. Non, le corps handicapé est un objet de perception. Le corps perçu pourrait être en parfaite santé. Il y a d'ailleurs des personnes qui sont devenues handicapées. Je pense à l'acteur Christopher Reeves, qui jouait Superman il y a de nombreuses années, qui est tombé à cheval et qui a perdu la mobilité de son corps. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une affectation du corps, mais ça n'a pas changé. Qui il est vraiment Ça n'a pas changé son identité en tant que sujet. Ça a changé l'objet perçu. L'objet perçu, le corps, est devenu défectueux, handicapé, moins fonctionnel que la norme, si je puis dire. En cas d'accident causant un dommage à mon cerveau, ma mémoire, certaines parties de ma personnalité peuvent disparaître ou changer. Lorsque je bois de l'alcool, prends des drogues, je suis très fatigué ou malade, mes dispositions changent et mon jeu s'exprime différemment. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec lui. En cas d'accident, lorsque le cerveau est endommagé, ça va potentiellement endommager, par exemple, la capacité à utiliser sa mémoire. Une personne qui a la maladie d'Alzheimer, par exemple, on va se rendre compte qu'elle a une difficulté à reconnaître des membres de sa famille, par exemple. Donc, on a des personnes qui étaient extrêmement timides, inhibées, et qui vont, à la suite d'une maladie ou d'un choc à la tête, changer de comportement. Donc quand il dit « mon jeu s'exprime différemment », il a tout à fait raison. L'ego se comporte différemment. Il y a une altération égotique. Mais encore une fois, si on, si on regarde vraiment ce qu'est l'ego, l'ego c'est ce qui est perçu par ce que je suis vraiment. L'ego est changeant. L'ego ne peut pas correspondre justement à cette notion d'identité. L'identité ne change pas. Je ne suis pas mon ego, c'est l'erreur. C'est la grossière erreur, c'est de se prendre pour ce qui change. C'est pas ça une identité. Une identité, ça ne change pas. Et l'erreur d'identification, c'est de se prendre pour son ego. Parce que l'ego porte un nom, un état civil. On a un métier, on a des préférences, on a des goûts, on a des croyances. L'athéisme fait partie des paradigmes agissants dans l'ego. Si je me prends pour ça, je suis identifié à ça et donc si je meurs et je suis identifié à cette personnalité plus à mon corps c'est vraiment ça l'ego c'est ma personnalité et mon corps formant un tout, un patchwork quand ça meurt alors je crois que je vais mourir mais c'est une erreur ce que je suis c'est ce qui perçoit le corps le corps est un objet la personnalité est un objet les goûts, les préférences les pensées, tout ça, encore une fois ce sont des objets ce n'est pas le sujet que je suis. Par conséquent, en cas de disparition totale de mon cerveau et de mon corps, l'idée d'une persistance de ma personne n'a tout simplement aucun sens. Mais oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que la personnalité persisterait On voit bien que la personnalité est soumise au changement. Il suffit d'un choc à la tête pour que la personne change. Il suffit d'une drogue pour que la personne change. Vous avez des personnes qui, sous l'influence, on parle bien d'une influence de la drogue, sous l'influence de la drogue, se mettent à avoir des comportements complètement fous. À se prendre pour des poulets, à courir partout. Il y a une incidence. Lorsque je suis malade ou fatigué, je vais remarquer, constater, dans mon expérience, des pensées négatives, de la complainte. Je vais préférer la santé à la maladie. C'est une préférence, c'est un choix. C'est une orientation. Ce que je suis, c'est ce qui me perçoit quand je suis en bonne santé, c'est ce qui me perçoit quand je suis malade, c'est ce qui me perçoit quand je suis sobre, c'est ce qui me perçoit quand je suis alcoolisé. Mon identité ne peut pas changer. Et c'est l'erreur que commet un théologien, et, qui, et que j'ai commise pendant très longtemps, c'est de se prendre pour cet égo, pour se, se prendre pour ce qui est changeant. Ça n'est pas qui je suis. Ça n'est pas qui vous êtes. Vous êtes ce qui ne change pas, ce qui est inaltérable. Et donc vous ne pouvez pas être votre ego ni votre corps. La preuve, il le dit lui-même, ça change en permanence. Il suffit d'un peu d'alcool, des drogues, de la fatigue ou de la maladie, et, et on constate un tas de changements. Alors, par conséquent, en cas de disparition totale de mon cerveau et de mon corps, l'idée d'une persistance de ma personne n'a tout simplement aucun sens. Mais oui Évidemment. Pourquoi est-ce que l'ego devrait persister Pourquoi est-ce que... Non, l'ego ne persiste pas, le corps non plus. Ce que je suis n'est pas le corps, ce que je suis n'est pas l'ego. Ce n'est pas ça qui persiste. Ce qui persiste, c'est mon identité véritable. Parce que ça persiste déjà à chaque instant. C'est ce qui persiste quand je suis malade ou en bonne santé. C'est ce qui persiste quand j'ai une pensée positive ou une pensée négative. Mais c'est aussi ce qui persiste quand il n'y a pas de pensée. Avez-vous déjà pris la peine d'observer votre expérience et d'observer un état où il n'y a pas de pensée Vous êtes ceux qui perçoivent cela. Ceci nous mène à un second problème fondamental, qui est le jeu qui est supposé survivre à la mort. La perspective d'un paradis n'a que si l'entité qui s'y rend est une stricte continuation de ma personne. Je me fiche pas mal qu'une âme indéfinie s'y rende. Bon déjà, il y a sans s'en rendre compte un théologien là. Euh il ne parle pas du sujet de la vie après la mort de manière générale, il est déjà en train de, de s'ancrer dans une, une tradition. Euh, il est dans la tradition qui est celle du christianisme, euh, je pense que c'est assez normal, la théologien euh, français il a grandi dans un environnement où euh, la, la, la culture du, du catholicisme est plus prégnante que d'autres traditions, même s'il y a d'autres traditions en France, évidemment. Euh, L'idée du paradis, euh, c'est une, une idée qui est très judéo-chrétienne, en fait. Il faudrait s'en rendre compte. Quand on parle de la vie après la mort, il faut s'intéresser à ce qui est dit sur le, dans le bouddhisme, dans l'Advaita Vedanta, dans le taoïsme, dans le sikhisme. C est, c est, il faut une perspective englobante. Là, la théologie a un théologien fait d'un coup un, un resserrement sur euh, la culture judéo-chrétienne. Bon, donc euh, ça n'adapterait que si l'entité qui s'y rend une stricte continuation de ma personne. Bah, C'est une erreur classique, encore une fois. Que commettent les religieux des traditions exotériques donc euh, exotérique, ouvert au grand public, le catholique en général, si on lui parle de la vie après la mort, va croire en l'existence d'un paradis. C'est une vision euh, basique de la vie après la mort. Parce qu'il ne s'en réfère pas à une réalisation euh, directe, il ne se réfère pas à un vécu empirique, il se réfère à une croyance. Il croit en la vie après la mort, il croit l'existence d'un paradis, séparé de lui quelque part, comme un, un lieu où il pourrait se rendre, après la mort. Bon, ben ça, ça pose un, un vrai problème, puisque euh, c'est de la croyance. Le catholique croit. Il a la foi. Pas que le catholique d'ailleurs, mais il a la foi. On constate cela dans la plupart des religions. Quand les religions sont prises au pied de la lettre, nous avons des personnes qui vont à la messe, à la mosquée, à la synagogue, et qui espèrent aller au paradis. Et elles se conforment à un certain code moral, qui est celui de leur religion, de leur tradition, pour espérer aller au paradis. Et donc elles suivent des règles. Et ça, euh, bah, c'est pas l'idéal. Alors oui, évidemment, on va dire que bah, c'est mieux que ces personnes suivent certaines règles de leur tradition. Quand par exemple on leur dit « tu ne tueras point », en tant que société, c'est quand même pas mal qu'elle suive ses règles. D'accord, mais si on observe, l'adhésion à une croyance, une doctrine, ça n'est pas quelque chose de très euh, pertinent, très éclairé. Le véritable sceptique, celui qui veut développer son esprit critique, devrait aller au-delà. Donc je m'adresse ici aux religieux. Vous avez la croyance dans le paradis. Très bien. Sur quoi vous basez-vous il me semble que vous vous basez sur une croyance. Vous croyez que le paradis vous attend quelque part. Est-ce vrai Observez votre expérience. Qu'est-ce qui va aller au paradis Quelle partie de vous va se rendre au paradis Et Donc il faudrait définir, enfin il faudrait réaliser, qu'est-ce qui va se déplacer en moi Parce que c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, je vais aller au paradis. Ça veut dire, je vais me rendre quelque part. Ce que je suis, ça signifie que ce que je suis est mobile. Ça peut se rendre au paradis. Je peux dire, je vais en Espagne, je vais à Paris, je me déplace. Mais ça, c'est quand je me prends pour mon corps. C'est le corps qui se déplace. Ce que je suis est parfaitement identique que je me trouve à Paris, en Espagne ou au Congo. Donc l'idée même de se rendre au paradis, signifie qu'on se prend pour un objet. Et c'est pourquoi la non-dualité, pas très populaire dans les voies exotériques des traditions, dans la plupart des religions, les croyants sont des croyants. Ils croient, parce qu'on leur a dit que ça fonctionnait comme ça. Donc ils n'ont pas vraiment observé leur expérience, ils ne sont pas allés au-delà de la croyance, ils ne l'ont pas, pour la plupart, mise à l'épreuve. Ceux qui mettent à l'épreuve, il n'est pas rare qu'ils fassent leur apostasie et qu'ils renoncent à leur religion. Mais ça ne veut pas dire que la spiritualité soit un fantasme. Ça peut être réalisé. Or, il est inconcevable que cette identité qui survit puisse me correspondre si elle n'est pas ancrée dans un corps matériel. Là, encore une fois, c'est une confusion entre ce que je suis et ce que je perçois. Ce que je suis n'est pas le corps matériel. Le corps matériel est un objet de perception. Au jour de ma mort, je suis une version de moi correspondant à l'état de mon corps et de ma mémoire ce jour-là. Ce n'est pas vrai. En tant que conscience qui perçoit, en tant que sujet qui perçoit, le phénomène de conscience est identique. Que j'ai 5 ans, 25 ans, 45 ans, 65 ans, que je sois sur mon lit de mort, il y a conscience. Je suis traversé par la conscience. Cette conscience, c'est le sujet qui perçoit. C'est l'identité véritable. C'est ma nature. C'est ce que je suis vraiment. Parce que c'est ce qui, justement, ne change pas. Que j'ai 5 ans ou 40, je perçois. Il y a perception. Il y a conscience. J'existe. Je n'ai pas la croyance d'exister. J'existe. Ce qui est, au jour de ma mort, différent, c'est l'état de mon corps. Éventuellement, l'état de ma mémoire. Je ne vais pas... S'il me manque des dents... Je ne vais pas avoir la même prononciation. Euh, mon corps sera peut-être fatigué, mon cœur aussi. Je vais être essoufflé plus, faci plus facilement, plus vite. Tout ça euh, est changeant. Mais dans mon expérience, que je sois en pleine forme, ou que je sois à deux doigts de mourir, ce sujet qui perçoit n'est pas affecté. Ce sujet qui perçoit, c'est la conscience elle-même. Et donc c'est... Euh, un paradigme qui est complètement contraire au matérialisme, puisque le matérialiste, on le voit ici avec un théologien, c'est quelqu'un qui se prend pour son corps. Celui qui s'éveille, celui qui réalise sa nature véritable, il faudrait d'ailleurs dire, il n'y a personne qui s'éveille, parce qu'il est réalisé que dans l'expérience, dans le vécu, il n'y a personne. Il y a un ego, mais qui est fallacieux, qui est illusoire, ça, ça peut être réalisé. Donc ce que je suis résiste à la mort, puisque ce que je suis ne peut mourir. Mais je reviendrai là-dessus un peu après. La version qui va au paradis est-elle la version exacte de mon être au jour de ma mort Si je suis un vieillard souffrant d'Alzheimer physiquement limité, est-ce est -ce, ce vieillard pardon, qui va au paradis, avec ses capacités cérébrales et sa mémoire du jour de sa mort Donc là, bah, c'est la continuité de cette logique, hein, évidemment. Si... Euh, ce que je suis est le corps, alors euh, ça veut dire que quand je meurs, ce que je suis, donc c'est cet égo, c'est cet égo qui se rend en plus au paradis, ça ne fait aucun sens. Donc ça veut dire que je vais être au paradis <rire> en, en ayant Alzheimer, euh, je vais emmerder tout le monde au paradis. Hein <rire> si j'ai la mémoire défaillante et j'ai du respect, pour euh, de la compassion pour les personnes euh, qui souffrent d'Alzheimer ou qui euh, fréquentent des personnes qui ont Alzheimer, je ne veux pas me moquer de la maladie, c'est une maladie, c'est terrible qu'on la vit soi-même ou qu'on la, qu la côtoie, mais euh, c est, c est, c est, ce qu'il dit là est la, juste la continuité logique qui va au bout de son raisonnement matérialiste. Donc c ça donne lieu effectivement à ce type d'incohérence. C'est tout à fait incohérent c'est normal, le paradigme matérialiste est incohérent. L'idée du paradis telle qu'elle est vendue par les religions, l'idée du salut, d'aller quelque part, etc., c'est encore une fois pareil. C'est destiné à contrôler euh, une population, une certaine masse, en lui disant à peu près quoi faire pour qu'elle se conforme. On est dans le conformisme. Ces personnes vont croire en paradis par pur conformisme. Pas parce qu'elles ont introspecté, qu'elles ont fait des recherches philosophiques, parce qu'elles se sont posées des questions et qu'elles ont exploré leur réalité. Non. Elles vont adhérer à la vie après la mort, elles vont devenir des tenants de la vie après la mort et du paradis, la thèse du paradis, par conformisme. Voilà. Non seulement c'est impossible, puisque le cerveau disparaît, mais cette perspective n'aurait rien d'attrayant, on pourrait alors imaginer qu'il faut au paradis un mois différent renaisse, doté de ses facultés, de sa mémoire dans le temps, mais cela pose d'autres problèmes. Oui. C'est tout à fait vrai. Cette perspective, en plus de n'avoir rien d'attrayant, est complètement euh, idiote. Alors c'est pas un théologien hein, que je qualifie d'idiot, c'est cette idée, cette théorie, complètement idiote. C'est la limite du matérialisme qui est poussée à la limite de la croyance dans le paradis. C'est euh, <rire> idiot, mais c'est rigolo. D'une part, si mon moi du paradis est différent de mon moi au jour de ma mort, alors je suis bel et bien mort. Ce nouveau moi est un autre, une reconstruction, un clone. Mais mon être tel qu'il est va bel et bien disparaître. Il y a rupture de continuité de ma vie. Mais justement, ça pourrait être intéressant de découvrir ce qui n'a jamais connu de rupture dans ma vie. Qu'est-ce qui a toujours été identique L'identité, ça n'est pas quelque chose qui change. Je ne change pas d'identité. Je suis un sujet, je ne deviens pas autre chose. Le sujet est identique, c'est ça une identité. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qui n'a pas connu de rupture de mon identité C'est ce sujet qui perçoit. C'est la conscience témoin. L'être, il parle de l'être. Dans la méditation, l'introspection, certaines pratiques, tout est porté sur l'attention à l'être, pour aller réaliser ce que je suis. Et ce que je suis ne peut pas, euh, ne, ne, ne, peut pas ne pas être. C'est impossible. Je vais percevoir une pensée qui va me dire « Je vais mourir, je suis mortel, je vais mourir. » L'être, la conscience, le sujet, aperçu une pensée un objet de perception. Cette pensée dit « je vais mourir », mais cette pensée a été perçue par l'être. C'est parce que je suis, c'est parce que j'existe, que je perçois cette pensée qui me dit « je vais mourir ». Mais la mort, c'est un concept, c'est un concept mental. L'être ne peut mourir. C'est souvent ce qui provoque hein, une réaction très vive, très émotionnelle, de la part des athées, des matérialistes, elle voit là dans cette affirmation euh, des propos euh, de charlatans, de gourous, des propos qui n'ont aucun fondement scientifique, c'est normal. L'être ne peut être trouvé qu'en soi, ne peut être réalisé qu'à l'intérieur de soi-même. C'est le seul endroit où il est possible de, de se rendre compte de ce sujet qui ne change pas. On pourrait dire, depuis que tu es né, tu es en vie, Et ben, tu as toujours été en vie. Eh bien, c'est la vie, c'est ce sujet qui ne change pas. Tu as toujours été en vie. Tu as été heureux, malheureux. Tu as été triste. Tu as pleuré. Tu as rigolé aux éclats. Tout ça, ça fait partie des états qui ont bougé, qui ont changé dans ta vie. Mais le principe d'être en vie, d'être, c'est immuable. Ça n'a pas changé. D'autre part, nous dit un théologien, comment pourrait s'opérer cette reconstruction d'un moi du paradis a nouveau, il n'existe pas d'essence du moi. Je ne suis qu'une accumulation d'états à un instant T. Cela inclut notamment l'effacement permanent par mon cerveau d'innombrables souvenirs. La réponse est là. Voilà. Il n'y a pas d'essence du moi. En fait, il y a une essence qu'on pourrait appeler la conscience, l'être. Le moi, c'est l'ego. L'ego est perçu par ce que je suis, par ma nature véritable, par le soi ou la présence ou la conscience en moi c'est à réaliser. Mais alors, une fois au paradis, qui serais-je <rire> Bon, là, il continue toujours dans, dans cette théorie du paradis. « Va-t-on subitement me rétablir dans l'intégralité de mes souvenirs sur Terre Indubitablement, si c'était le cas, je ne serais plus le même moi. Persister sous cette forme n'aurait aucun intérêt. Euh, » Il est à réaliser que quand tu rêves la nuit, si par exemple tu te mets à rêver que tu vas au paradis, un théologien, euh, en fait, ce que tu es, c'est le rêveur. Ce n'est pas le personnage dans le rêve. Dans ton rêve, si tu vas au paradis, tu vas avoir un corps dans le rêve. Mais ce corps n'est pas qui tu es, ce corps est imaginaire. C'est vraiment cette notion de réalisation qu'est l'éveil, c'est de se réaliser en tant que ceux qui perçoivent le corps. Et donc il est réalisé que la réalité est imaginaire, qu'elle n'est pas matérielle et qu'il s'agit d'un rêve dans la substance et de la conscience. Mais là, je vais peut-être un peu loin pour ceux qui euh, ne seraient pas sur ce cheminement. En tout cas, euh, je ne serai plus le même moi. Euh, bah, le vrai moi, c'est un moi qui ne peut changer. Ce vrai moi, c'est une présence qui perçoit. De même, quelle disposition va-t-on m'affecter si je suis indépendant de mon corps Le moi irritable de quand j'étais fatigué, le moi désinhibé de quand j'étais bourré, le moi résilient car il luttait contre une douleur physique chronique, Là, on voit que ce sont des états de conscience, des états fluctuants de la personnalité. Ce n'est pas qui je suis. Ce que je suis, c'est ce qui perçoit ces, ces changements. C'est l'identité, et donc l'identité est identique. Elle est continue. Ce qui perçoit l'irritation lorsque je suis fatigué, c'est aussi ce qui perçoit la, désinhibi la désinhibition et... L'altération du corps quand je suis alcoolisé. C'est aussi ce qui perçoit euh, la douleur physique. Ce que je suis perçoit la douleur physique, puis l'absence de douleur physique. Voilà. On le voit, pour toutes ces raisons, l'idée d'une persistance de l'être après la mort peut être déconstruite. En fait, non, là, un théologien n'a pas déconstruit l'idée de la persistance de l'être. Il a déconstruit la persistance d'un ego qui irait au paradis. Dans ce sens, nous sommes d'accord. C'est une idée... Euh, idiote, illogique, irrationnel, qui ne résiste pas à l'expérience empirique, qui ne résiste pas à l'observation de sa réalité. Sans qu'il soit besoin de se perdre dans des énoncés métaphysiques. Bon, Là, on s'est un peu perdu quand même dans des énoncés métaphysiques, parce que c'est de la pure euh, euh, supposition intellectuelle, euh, un ego qui irait au paradis, etc. Tout ça, c'est dépourvu de cohérence interne. Je pense que je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Enfin, la dernière raison d'écarter l'idée d'une vie après la mort, c'est de se pencher sur les origines de cette idée. Il s'agit à l'évidence d'une idée construite par les humains pour remédier, remédier à l'angoisse causée par la fin de la vie. C'est là un mécanisme basique. C'est vrai que la plupart des individus, quand ils sont identifiés à leur ego, ont peur de la mort. Ils recherchent le plaisir, l'être humain recherche le plaisir et veut fuir la souffrance. Il a bien compris dans son expérience que la mort... D aller euh, survenir à un moment donné, et donc du coup, il peut la redouter. C'est effectivement ce qui peut pousser euh, un grand nombre de personnes à se tourner vers la foi, la religion, la croyance en l'au-delà. Et ce mécanisme, euh, par mon travail, l'épistémologie et tout ce que j'essaie de faire, doit être questionné. Croire, ce n'est pas savoir, ce n'est pas connaître, ce n'est pas réaliser. Donc, euh, il est important... Euh, d'aller au bout de son raisonnement, de, de, de vraiment confronter ses paradigmes et ses croyances. Parce que là, on parle du paradigme de l'athéisme, mais euh, le paradigme religieux, euh, les sectes, les personnes qui sont embrigadées dans des sectes, doivent questionner le paradigme. Elles doivent questionner leurs croyances. Elles doivent les mettre à l'épreuve du réel. C'est capital. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand il parle de l'idée d'écarter euh, ben voilà, la, la théorie de la vie après la mort et d'aller aux origines, bah, les origines, en fait, c'est effectivement des hommes qui ont enseigné, qui ont partagé leur réalisation subjective. Je pense à, à des sages indiens, euh, je pense à, à Jésus, à Bouddha, à Manama euh, on, on les qualifie de prophètes et du coup, ils sont aussitôt assimilés à une religion. Et une religion, c'est rempli de corruption humaine. Mais à la base, qu'est-ce que c'est C'est un individu qui fait état d'une réalisation et qui partagent depuis ce niveau de réalisation. Donc, quand on réalise que ce que nous sommes est la vie, la vie ne peut mourir. Il n'y a de mort que si je me prends pour ce qui peut mourir. Mais la vie, l'essence même de la vie, ne peut mourir. Et au sein de chaque humain, il est possible de réaliser cette vie. Qu'est-ce qui te prouve que tu existes, ta théologie vers, vers quelle certitude tu te tournes Dans quelle direction tu te tournes pour avoir cette, ce, cette certitude du sentiment d'exister On voit bien tu existes, ce n'est pas une croyance. Mais qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui vient te, te prouver que tu existes Qu'est-ce qui vient te le démontrer C'est ça qui, euh, qui est intéressant. Donc, euh, tout ça, euh, ben voilà, c'est hors de la croyance, on est dans les l'introspection, la, la recherche. Euh, personnellement, j'avais peur de la mort, très peur de la mort, et je lisais le pouvoir du moment présent décartes donc pareil, écartes c'est un enseignant de la non-dualité. Je n'étais pas du tout ouvert à la spiritualité, hein. comme je disais, moi j'étais athée matérialiste, et en lisant le livre, il y avait des exercices, je m'y suis plié, je trouvais pas le livre très agréable, mais je me suis plié aux exercices, et il y a eu un vécu, il y a eu une réalisation, une non-réalisation, parce qu'en fait... Euh, bah, tu réalises que tu n'es pas l'ego, donc, euh... donc voilà. Cette idée n'est donc pas apparue parce qu'elle aurait un sens ou parce qu'il y aurait des raisons d'y croire, mais parce qu'elle apportait du réconfort. Là, un théologien, il est simplement en train de, de conforter ses certitudes datées. Il est en train de percevoir euh, des personnalités comme Jésus, comme Ramana Maharshi, comme Eckhart Tolle, comme Rupert Spira, comme Léo Goura, bon nombre d'enseignants de la non-dualité à travers les âges, à travers les siècles, à travers les différentes traditions, euh, ne se sont pas mis à croire. Pour croire, il faut exister. Croire, la croyance, est un objet de perception. Pour croire, il faut un sujet. Ce sujet, c'est l'existence elle-même, c'est la conscience. Donc... Euh, Personnellement, je ne me suis pas du tout mis à croire à une vie après la mort. Il a été réalisé que ce que j'étais ne pouvait mourir. Et c'est aussi accessible à n'importe qui que d'aller regarder à l'intérieur de vous-même et de voir ce que vous êtes. Ce que vous êtes ne peut pas mourir. Le corps peut mourir, donc évidemment, cette expérience va se terminer. Mais c'est important dans bah de, de respecter sa vie, de prendre soin de son corps physique, euh, de vraiment veiller à avoir une vie qui a du sens et qui nous convienne, parce qu'à un moment, elle va se terminer. Mais euh, la mort, en tant que fin définitive de la conscience ou de l'être, c'est une croyance. Elle semble presque naturelle pour la psychologie humaine et n'a rien de surprenant. Bah oui, c'est ce que je dis, la mort est même le phénomène le plus naturel qui soit. Ainsi, l'idée d'une vie après la mort ou d'un paradis n'a aucun sens et est truffée de contradictions, et parfaitement explicable par les mécanismes psychologiques humains les plus basiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'idée d'une vie après la mort, c'est une théorie, moi je parle d'une réalisation empirique, d'une prise de conscience, qu'on appelle communément l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est pas une doctrine, c'est un peu partagé dans les courants New Age et tout ça, mais... Ce n'est pas l'adhésion à une théorie, à une idée ou à, à des croyances, en fait. Ça peut être réalisé par soi-même. Il est réalisé que ce que je suis n'est pas l'ego, que ce que je suis n'est pas le corps, ce que je suis ne peut mourir. Ce que je suis est au-delà du corps, au-delà de la pensée. Au-delà des croyances. Donc, euh, c'est intéressant qu'ils disent que c'est truffé de contradictions. Je suis d'accord. Il a pousser le paradigme matérialiste jusqu'au bout en amenant une espèce de persistance d'un truc qui est l'ego au paradis. Donc on a un mix de plein d'idées, de, de croyances, de paradigmes différents qui vont pas ensemble. Ça, oui, de ce point de vue-là, c'est totalement illogique. Effectivement, là-dessus, on est d'accord. Quand il parle de mécanismes psychologiques humains les plus basiques, euh, bah, il faudrait revenir au mécanisme psychologique basique de comment se constitue l'ego, par exemple l'ego ne s'incarne pas dans le corps. Donc euh, voilà les explications que je voulais apporter. Euh, cette notion d'identité, qui suis-je C'est la question principale. Et euh, si on l'éclaire à la lumière de la non-dualité, euh, on le voit ici, la non-dualité répond à la question qui suis-je donc, un des maîtres de la non-dualité, alors je ne connais pas ce site en particulier. Euh... La non-dualité nous invite à réaliser notre nature, la nature de notre esprit. Ce que nous sommes est sans limite ni frontières, sans nom et sans forme. Voilà. C'est ce dont il est question. Donc, euh... qui suis-je Qui suis-je Grande, grande question. Il faut se la poser. Qui suis-je Qui suis-je lorsque... Qu'est-ce qui persiste quand je suis fatigué ou en pleine forme, quand je suis heureux ou malheureux Qu'est-ce qui est parfaitement identique Quel est le dénominateur commun de toutes mes expériences humaines Il y a quelque chose qui est parfaitement identique d'instant en instant. Et ce quelque chose, c'est la conscience. Merci de m'avoir écouté. A bientôt.